car elles seront fantastiques. Je parle de mardi et mercredi pour le Québec. Mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe. La Lune sera dans le verso, dans votre signe Et Vénus est dans les Gémeaux, dans votre cinquième maison. Vénus, dans cette maison, vous offre un pouvoir accru de séduction et un magnétisme personnel irrésistible. Ce magnétisme personnel, vous n'hésiterez pas à l'utiliser dans vos négociations et discussions pour convaincre les plus obstinés des gens. Votre optimisme sera contagieux. Les énergies de cette période pourraient vous apporter des nouvelles intéressantes et des, con des conversations stimulantes. Votre routine quotidienne, pour y prendre des directions inattendues aussi. Alors, soyez prêts pour quelques excitations dans ces journées. Jeudi, vendredi et samedi pour le Québec et jeudi, PM, vendredi et samedi pour l'Europe, la Lune sera dans les poissons, votre deuxième maison. Une période occupée mais productive et peut-être bénéfique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 et dimanche, lundi et mardi AM pour l'Europe, la lune sera dans le bélier, votre troisième maison. Ça va être un dimanche et un lundi qui pourraient prendre une direction excitante. Vous trouverez des solutions à tout et cela sera très apprécié par les autres. Des très belles énergies pour socialiser aussi. Simplement bavarder, plutôt que discuter formalement. Vous apprendrez de nouvelles choses et rencontrerez de nouvelles personnes. C'est le bon moment pour sortir de votre zone de confort. Vos idées stimulantes et votre sens d'humour pourraient vous ouvrir des portes. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Verso.